J'espère que vous êtes tous bon et que vous faites sur le pour nouvelle vidéo comme une personne parce que je n'ai pas d'amis et aujourd'hui les amis on est sur Xenosia le nouveau serveur euh, PVP faction de RZ Squad un youtuber je crois qu'il y a quelques milliers d'abonnés et aujourd'hui il m'a contacté pour faire une vidéo de présentation de son serveur et j'ai dit parfait donne moi tout ton compte bancaire et il a dit parfait donc finalement il m'a donné 45 euros parce que <rire> son compte bancaire n'était pas si grand que ça les amis et euh, avec tout ça les amis je vais faire une vidéo de présentation aujourd'hui en en échange, je voulais juste vous dire oh, directement dès le début de la vidéo que j'étais rémunéré pour celle-ci, comme ça vous savez déjà. Je vais quand même donner mon avis euh, faire sur certains trucs, donc euh, je, je vais pas être euh, biased, je vais pas être parce qu'ils m'ont payé, je vais pas tout vous dire quoi que ce soit. Je veux dire, je, je veux pas vous dire euh, oui, c'est super, c'est super, etc. Je vais vraiment donner mon vrai avis, quoi. Je sais pas comment on dit ça, mais voilà, je serai pas un politicien, je vous miturerai pas quoi. Donc on va commencer directement par vous expliquer vite fait le serveur. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui jouent sur les serveurs launchers, et là vous allez me dire, ouais, mais c'est un serveur IP et compte. Inquiétez-vous pas, les amis, c'est un Différent qu'un serveur IP normal, il y a un texture pack que vous devez installer quand vous vous connectez au serveur. Et ce texture pack là vous permet d'avoir accès à des nouveaux items. Donc, par exemple, vous allez voir ici dans la nourriture, donc un nouveau cookie en xeno qui va vous euh, donner force 1, un euh, pain qui va vous donner de last 2 et une patate qui va vous donner speed 2. Ces items euh, pour crafter ces items là, les amis, ça va vous prendre la table de craft avancée. Donc, on va en revenir un peu plus tard. Ensuite, il y a des nouveaux items aussi. Donc il y a l'épée de diamant qui donne de vitesse, donc quand tu la tiens en ta main ça donne vitesse Même chose les, la pioche de haste, quand tu tiens la pioche en ta main ça donne haste Et les dynamites, donc ça on, on va tester ça un peu plus tard, je vais vous montrer mais c'est comme des dynamites sur n'importe quel autre serveur Ensuite on a le stuff xeno, euh, xeno, Xenosium, pardonnez moi je la discuté avec ce genre de nom là Et en gros euh, c'est un stuff qui est aussi craftable dans la table de craft avancée Et qui vous permet euh, d'avoir une nouvelle armure beaucoup plus puissante que le diamant et bien entendu, vous vous en rendez compte que le pack de texture ne fonctionne pas pour moi Parce qu'il n'est pas encore prêt à 100% que moi je fais cette vidéo là Ensuite on a les minerais de Xenosium Donc c'est avec ça qu'on crave cette armure, les pioches, ce genre de trucs Donc on a la Xeno 3 qui mine 3x3 Et aussi la Xeno qui est un hammer quoi En gros ça mine vers rapidement la stone et ce genre de trucs j'imagine Les enchantements, donc il y a des nouveaux enchantements donc si on fait slash E, on peut voir ici, on peut achanter des niveaux et on aura des, des livres, des trucs comme ça. Donc on peut voir ici, on peut avoir euh, Replanish, euh, Lifestyle, donc ça va là de la vie, Résistance, Speed Dirt, Jacket, enfin des nouvelles enchantes quoi, vous êtes pas cons les amis, vous connaissez euh, un peu quand même ce genre de trucs. Il y a peut-être des nouveaux enchantes qui vont sortir avec vos idées, je sais pas comment ils vont s'arranger, mais c'est toujours bien de proposer des idées. Ensuite, il y a un truc aussi assez intéressant, c'est que les trucs de farm, regardez, quand on colle deux melons ensemble, ils cassent directement, donc c'est plutôt intéressant, je sais pas, moi je trouve ça cool. Et euh, ensuite, ben voilà, c'est ça pour les nouveaux items, les nouveautés, genre modés, on peut dire entre guillemets, modés. Et ici, on a euh, les events. Donc il y a l'event Chaotage comme sur tous les serveurs. Ensuite, il y a l'event Totem. Sur, sur toutes les savoirs, mais l'end il est custom donc ça c'est plutôt cool, je vais vous montrer après les pnj il euh, y a des pnj donc ça je vais vous en parler un peu après, euh, l'event pie, je sais pas c'est quoi la craft de craft euh, la table de craft plutôt, donc on a la table de craft avancée qui est au spawn, ou sinon si on fait un craft, on peut crafter dans cette table là donc, euh, liste des crafts, comme vous voyez ici on peut crafter un bloc à spawner pour acheter des spawners on peut crafter une pioche, on peut crafter une pioche à spawner, pardonnez-moi, on peut crafter nouvelle armor et j'ai ils vont rajouter bien sûr des crafts euh, fur et à mesure, mais bon, vous avez compris. Event Zone, je sais pas c'est quoi. comme Flip, donc c'est bon. Tout le monde connaît quoi. C'est un call Flip. Météorite, je vais vous montrer après. Event charge je sais pas c'est quoi, mais euh, ça m'intéresse pas pour l'instant de vous montrer. On peut quand même aller voir vite fait. Euh, warp euh, Car, je vais quand même aller voir vite fait. C'est genre un car qu'il faut taper, genre. Euh... Un genre de truc comme ça. Ouais, voilà, c'est ce que je pensais. Bon, ça, je vais pas regarder ça parce que moi, ils me l'ont pas montré. Donc, c'est peut-être pas prêt. Et je ne veux pas raconter de la merde. Donc, on va directement passer au... Euh, comment ça s'appelle Au truc de qui m'intéresse le plus, moi, personnellement, c'est euh, l'économie et euh, le système du serveur. Donc, qu'est-ce qui est le but du serveur Le but du serveur, c'est un serveur farm to win. Donc, si vous faites slash boutique, on peut acheter... Euh, on peut acheter des grades. Donc, on peut acheter des grades ange archant ange, je sais pas c'est quoi, dieu, céleste, démon et maudit, donc ça c'est cool, est-ce qu'on peut faire un retour, ouais, ensuite on a les kits, donc toutes les kits qui sont sur la boutique, XP, construction, potions, ingrédients, destruction, explorateur, ensuite on a les items sur la boutique, donc des fioles d'XP, des pommes cheats, des clés réelles, on va en parler après les clés réelles, clés IRL+, -ir et clés spawner, ensuite on a un beacon, un, neuf, un item, un œuf de crée, euh, un dynamite, une... De, un pain de un haste et un pioche légendaire, ok Des spawners ensuite, on peut acheter des spawners à golem, blaze, zombie, skeleton, bon, voilà. Les commandes, on peut acheter quoi Des commandes filles flashback, reaper, un peu comme sur euh, kafak et aussi ici si des tags comme sur kafak si vous avez envie d'avoir des tags dans le chat. Ça, c'est un peu du plagiat, mais bon, oh, je, vais, je vais laisser passer pour cette fois-ci, ok Ensuite, euh, on va tester, vite fait, la... Comment ça s'appelle la clé? Réel Plus, je sais plus c'est où, je crois que c'est ici. Là, en gros, vous pouvez gagner des lots euh, Réel. Je sais pas si on reçoit vraiment les hein. Box Réel, 100% gagnant. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir dans la caisse? C'est si. Attends, je vais mettre en gamme de euh, 0. Si on tape dessus, on peut avoir euros PayPal, le plus gros lot, euros PayPal, 60 euros PayPal et plein d'autres trucs. Donc, on va aller voir, on va ouvrir la clé 5 fois, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, la première clé, ça va nous donner. PORNOB Les amis... <coughs> les amis, je crois qu'il y a... Je crois qu'il y a... Je crois qu'il y a un bug, les amis. Je crois qu'il y a un bug, c'est pas ce que ça devait être marqué. Euh, c'est un bug, les amis. C'est un bug, j'en suis certain. Euh, je sais vraiment pas, on peut gagner des PORNOB encore. Votre défaut Deux fois de suite, mec. Je sais pas... Euh, je sais pas si c'est un troll ou tu gagnes vraiment ou quoi, mais... Les amis, j'aimerais bien que vous me contactez, s'il vous plaît. <rire> J'ai gagné quoi, quand même. Et un alt Minecraft. Il y a trois alt Minecraft. Ok. 1, ça disait 3, ok. Vous, euh, vous ouvrez maintenant. Donc, c'est vraiment dur de gagner les trucs. Mais bon, tu sais, je veux dire, c'est comme n'importe quel. Euh, quel test Minecraft ou n'importe quoi. Il y a toujours des trucs plus difficiles à obtenir. Mais c'est pas impossible à obtenir. Donc, là, on va peut-être avoir un diamant. Alors, là, on, va, on a gagné un micro casque, je sais même pas c'est quoi les amis mais en gros on peut gagner des trucs intéressants quand même dans la case comme vous avez vu des comptes euh, Spotify etc je vais juste regarder vite fait les lots quand même parce que je pense qu'on peut gagner des comptes Netflix si c'est vrai euh, Spotify, Spotify, alt, minecraft pornob Netflix ouais comme vous voyez Netflix euh, ExpressVPN Minecraft semi-access, Minecraft full access, repose-bras, un euh, virtuoblum, un kibbblum, un ensuite 15$ de V-Bucks, 20$ de V-Bucks, 25$ Paypal, un refroidisseur, un impact clim, un domination, clim, clavier, 50 euros, 60€, 80€ euh, 60 euros, 80 euros et 100 euros. Donc c'est quand même bien intéressant pour le prix de la clé. Je sais pas combien elle doit coûter sur la boutique. Ça doit être dans les alentours de 3-4 euros et c'est quand même assez intéressant. Après, il faut voir s'il donne vraiment les prix. J'ai aucune idée s'il donne vraiment les prix. Je peux pas vous dire, oui, je suis sûr à 100%. Le serveur n'est pas encore ouvert. Donc il faudra voir pour le ça. Mais ça m'a l'air assez... Euh... Ça me laisse assez bien, que je veux dire, comme clé, je veux dire, il y a pas mal de trucs à gagner. Donc, je sais pas si au bout d'un moment, il n'y aura plus assez de comptes Netflix ou des trucs comme ça, mais on verra bien dans le futur. Donc, euh, la dynamite, je voudrais aller tester la dynamite, mais il euh, n'y a pas un RTP qu'on peut faire. Ouais, OK. On va faire un RTP. Hop, oh, là, ça génère les chunks. Voilà, on s'est fait téléporter. Et c'est comme une TNT qu'on peut lancer dans le fond. Ah, oh, d'accord. Ah, oh, cool. Ça fait plus d'explosion? Je ne sais pas si ça fait plus d'explosion, hein. Tac, tac, tac, tac, tac. tac. Ouais, c'est vraiment cool en fait les gars. Vraiment cool la dynamite. Moi j'aime bien perso. J'aime bien la dynamite. C'est plutôt cool. Euh, ensuite ici c'était l'événement de cœur. Ah oh, oui, je voulais vous montrer la météorite. Euh, météorite. Voilà, météorite. Et en gros, la météorite, c'est. Euh, bien sûr, il y aura des textures spéciales. Vous allez voir, mais c'est ici qu'on récupère le xeno. Donc, vous voyez les blocs de qu quartz. On tape dessus. Ou on les casse. Je sais plus c'est quoi. Je crois que c'est. faut les casser. Voilà. Faut les casser et là, boum On vient de récupérer un minerai. Je sais pas s'il y en a d'autres. On va regarder vite fait. Oh, il y en a un autre là. Et en gros, ça nous donne les minerais. C'est comme ça qu'on se craft le meilleur stuff. Donc, bien sûr, il y aura du PVP. Des, beaucoup d'attaques, de, de trucs ici aux alentours pendant l'event. Le, Mais... C'est quand même intéressant, je trouve, comme, euh, comme event, ça donne des nouveaux minerais et tout. J'aime bien le concept du serveur, parce que le concept, en fait, c'est un serveur euh, faction IP, mais il y a du modé, etc. dedans, et je trouve ça quand même assez intéressant, et c'est pour ça que je vais sûrement faire un petit live lors de l'ouverture du serveur. J'ai vraiment envie de tester qu'est-ce que ça donne euh, le serveur. Il y a aussi un end custom, où qui se retrouve un totem, etc., donc c'est plutôt intéressant. Regardez, il y a un end custom vraiment beau, d'ailleurs, j'aime bien le, ce genre de style de end là ça me rappelle les serveurs HF, euh, si vous en souvenez. Ensuite, on va retourner tout vite fait euh, si vous aussi voulez devenir youtubeur les gars j'ai vu une commande tout à l'heure ouais ici donc tu euh, pourrais être youtubeur c'est très simple ça prend 200 abonnés avec 100 vues pour être youtubeur plus ça prend 400 abonnés avec 200 vues être youtubeur euh, partenaire c'est 800 abonnés avec 300 vues et euh, pour avoir le grade famous c'est euh, 1200 abonnés et 500 vues donc euh, voilà ça c'est plutôt intéressant donc si vous avez une chaîne youtube et que vous voulez euh, par exemple euh, vous faire euh, vous faire un peu de, de de stuff gratuitement et tout, fait juste poster une vidéo sur le serveur, vous allez sur TeamSpeak voir un admin, et vous pouvez avoir votre grade directement, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Je sais pas si j'ai oublié des choses, les amis, mais je veux juste vous dire, franchement, euh, le serveur on me l'a présenté, j'ai pas vraiment beaucoup vu de serveurs comme ça, avec des textures packs sur IP, donc moi je trouve ça vraiment intéressant personnellement, vous allez peut-être me dire, « Oui, mycon, c'est de la merde, on peut vraiment aller sur d'autres launchers, etc. » Je sais, mais il y en a beaucoup qui aiment pas ça, et il y en a beaucoup aussi qui aiment ça cheaté, donc, <rire> c'est là veulent. Cheater, ben je sais que les serveurs IP c'est beaucoup moins sécurisé que les launchers, donc euh, je sais pas, je sais pas pourquoi vous préférez un serveur IP, mais le serveur me l'air vraiment bien et d'après moi il doit avoir un anti-cheat, des, des modérateurs, ce genre de truc, donc essayez pas de venir cheater, mais je sais vraiment pas pourquoi d'ailleurs vous passez votre temps à cheater, c'est plutôt con, mais bon, il y en a qui aiment ça quoi, faut. faut... Faut, faut, faut que Minecraft soit adapté pour tout le monde quoi, hein? pour les trisos et tout quoi. Donc voilà, euh, c'est tout ce que j'avais à vous dire je crois les amis. Euh, J'espère que j'ai rien oublié mais vraiment un gros merci aux deux fondateurs qui m'ont contacté sur Twitter et comme j'ai dit qui m'ont rémunéré dans les entours de 40 euros pour faire cette vidéo là. Plutôt, euh, ça fait plutôt plaisir, ça faisait longtemps que je pas fait de vidéo rémunérée. Je vais peut-être en faire plusieurs dans les prochains, prochaines semaines, vous le savez. Euh, faut aussi bien en profiter quoi. Et... Puis, euh, puis voilà, en espérant que ça vous dérange pas trop, les amis. Et puis, euh, si la vidéo vous a fait plaisir, laissez un pouce bleu. Venez me faire un tour lors de l'ouverture. L'ouverture qui a lieu euh, dans euh, quelques jours. Je sais même plus la date. Putain! Oups! C'est le 15. C'est samedi le 15 à 15h. Donc voilà, c'est 15 15 J'avais comme oublié. Donc voilà, euh, 15h euh, samedi le 15. Donc je vous donne rendez-vous, les amis. Ce serait plutôt intéressant. Et puis, je vous dis à bientôt. C'était Iconz. Ciao, ciao!